Bonsoir et bienvenue dans ce tirage Open Mind, c'est Maddy. J'ai pris ce tirage un petit peu tard, j'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc c'est pas bien pour faire un tirage, donc je me suis reposée. Et donc là, je me sens beaucoup plus en forme. Donc voilà, on va regarder un petit peu euh, les élections 2022, les élections présidentielles. Alors sans trop s'avancer, parce que, évidemment, euh, c'est dans quelques mois, enfin normalement, officiellement on va dire, et que vu la, le chaos qui règne en France, et puis en Europe, et puis dans le monde, eh bien, on n'est pas au bout de nos surprises. Et ça peut, évidemment, avoir une influence sur ces élections. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec la triade, déjà dans un premier temps, si on aura bien des, élect des élections 2022. Et puis, après, on verra ce qui sort. Voilà. Donc on va y aller par petits bouts, c'est toujours la, la meilleure solution. Ah oui, petite aparté quand même, il y a très longtemps, on va dire, je sais plus exactement quand, j'avais fait un, un tirage de savoir est-ce que eric Zemmour va être candidat. À l'époque, il n'était euh, pas du tout euh, aussi médiatisé que maintenant. Et j'avais dit oui, qu'il allait l'être, mais qu'il attendait avant de déclarer sa candidature et qu'il allait certainement créer son parti. Ben écoutez, c'est chaussettes, puisque j'ai lu dans le journal qu'effectivement, il s'est déclaré candidat et qu'il a effectivement créé son parti qui s'appelle Reconquête. Bon, voilà. Donc, euh, petite, euh, petit tirage qui s'est avéré juste. On va voir. Alors, aura-t-on des élections hein, J'avais déjà dit au niveau des élections qu'il y aurait des changements, qu'il y aurait éventuellement une autre forme d'élection. Mais on va garder le, le terme élection quand même pour ne pas trop se perdre. Alors, 2022. Alors, j'ai rupturé haut. Alors, rupture, c'est un changement radical. Et O, c'est... Euh, alors, O, c'est quoi hmm. O, normalement, c'est la passivité. La passivité, donc les choses qui ne bougent pas. Euh... Est-ce que ça peut montrer éventuellement le, le taux d'abstention qui serait élevé C'est possible qu'il y ait quelque chose. Qu ait, que, que les gens soient, ne, ne se soient pas déplacés. Il y, y a quelque chose qui est bizarre avec cette carte O haut oh, c'est vraiment la carte de la passivité bon on va se, se recentrer sur la question alors est-ce qu'il y aura des élections en 2022 Mais en tout cas la carte de mort ce qui est clair c'est que là il y aura vraiment un changement très important en fait mort la carte mort en, en la carte de la triade c'est souvent euh, un, un petit peu comme la carte 13 du tarot c'est euh, comment dire c'est en fait la fin de quelque chose et le départ d'autre chose alors, il y a l'illusion. Bon. Bien. Donc, attention avec ces élections. Il pourrait y avoir des magouilles, déjà. Je me demandé, y aura-t-il des élections Mais là, je vois nettement déjà la, la carte de, avec le masque hein, de tromperie, de magouille. Donc, ça veut dire que déjà, tout au long de cette campagne, qui a déjà commencé, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de tromperie. Il y a bien... Un, un commencement, mais c'est euh, éventuellement là dans les obstacles, donc des difficultés à mettre les choses en place. Oh, il va y avoir beaucoup de difficultés, hein, d'agressivité, de violence. Alors pendant la période des élections, donc en fait à partir de maintenant, hein, parce que ça commence, ils sont tous en campagne, et prière. Il va y avoir de l'attente. Hein. Alors j'avais déjà dit, moi, qu'il y aurait certainement du retard et qu'on assisterait à un changement par rapport à ce qu'on connaît euh, normalement au niveau des élections. Mais ce que je vois avec ce jeu-là, quand même, c'est que cette carte-là, elle est problématique. Parce que tout de suite, j'ai pensé aux tromperie. Ici. Et à la fraude. Et du coup, il y a de la violence. On va essayer de voir pourquoi j'ai illusion. Et j'ai prière. Donc C'est comme s'il allait y avoir, d'une part, des violences, et d'autre part des histoires de tromperie qui vont faire que finalement, euh, les élections vont être difficiles à mettre en place. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est le contexte, c'est le contexte en fait social ici qui va être vraiment difficile. Et alors pourquoi est-ce que j'ai illusion ici Et on va voir pourquoi est-ce que ça a du mal aussi à se mettre en place et pourquoi ici, il euh, y a de l'attente alors, foudre, bon, il bah, y a vraiment des choses qui vont, euh, qui vont intervenir, mais qui sont complètement inattendues. Et pour moi, il y a encore une fois les questions de fraude. Alors, est-ce que ça va être des fraudes du passé Ou est-ce que c'est euh, euh, au cours de, de la période électorale où va y avoir justement des, des magouilles Ce genre de choses. Il y a quelque chose ici qui pourrait être découvert par rapport, encore une fois, à des tromperies. Et du coup, oh là, bah dit donc. alors là, vraiment, j'ai carrément la totale... Hein. Rouge, avec rouge, et adversaire. Bon, il va y avoir vraiment une période de violence qui s'amène. Et c'est certainement ça qui va faire que les élections vont être retardées, à mon avis. Voilà, alors, voyage. Donc, voyage, c'est les choses qui viennent de l'étranger aussi. Donc, on va aussi avoir une influence à ce niveau-là. Et, écoutez, le temps. Bon, alors, y aura-t-il des, des, des élections euh, Ben, c'est pas vraiment un oui c'est pas vraiment un non non plus. Je dirais que je tendrais vers le oui, mais avec beaucoup, beaucoup de violence ici. L'adversaire, le, les maléfices, la carte du diable hein, et la carte de l'arme. Donc, beaucoup d'adversité, on va dire. Ça peut être une période avec des attentats, hein, par exemple, mais pas que, mais enfin, c'est un exemple. Hein. Et il y a beaucoup de magouilles ici qui vont être, à mon avis, dévoilées, puisqu'il y a comme la foudre. Donc, donc, je dirais oui, mais alors, euh, retard, Et ça, c'est que j'avais déjà sorti. Et on aura des choses aussi en relation avec l'étranger, là, qui vont aussi avoir un rôle à jouer. Bon, OK, donc, euh, retard. Alors, on va regarder un petit peu nos candidats, n'est-ce pas Puisqu'il y en a certains qu'on connaît. Et ah oui, alors 2022, attendez-vous quand même à beaucoup de bazar encore, hein, beaucoup de, de houle, on est sur une mer, là, on est, on est dans la tempête. Voilà, on est dans la tempête, on est tous dans d'autres bateaux, on est dans le même bateau d'ailleurs. Hein. Et euh, bah ma foi, la tempête va s'accentuer. Bon, gardez espoir parce que les tempêtes, ça finit toujours par se calmer. Mais là, on va vraiment, vraiment y aller dans la tempête, hein. c'est sûr. Ok, alors on va prendre nos candidats qu'on connaît déjà, parce qu'on en connaît au moins trois, voire 4 et on va regarder un petit peu. Alors, on va commencer par la blonde Valérie P. Hein. Euh, on va regarder. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu Tiens, on va prendre le jeu de haut, que vous aimez bien. Puis alors, je me suis aperçue qu'il y a pas mal de personnes qui se sont mises au jeu de haut aussi. Bon, bah écoutez, tant mieux, ça veut dire qu'ils regardent peut-être mes vidéos. Euh, par contre, moi, ce que je fais quand même, c'est que je ne vous prépare pas les jeux comme ça à l'avance pour vous les montrer. Non, je vous les fais en live, parce que comme ça, personne ne pourra dire que j'ai préparé le jeu à l'avance. Hein. Sauf quand j'ai une coupure, c'est vrai que ça m'arrive. De temps en temps, mon téléphone, il me laisse tomber. Mais enfin bon, c'est que quelques secondes. Hein. Mais euh, sinon, c'est trop facile de faire un jeu comme, comme ça vous arrange, étant donné que les cartes sont très très euh, faciles à décrypter. Voilà. Donc, moi, je serai toujours devant vous. Alors, on va regarder Valérie la Blonde. Donc, c'est le parti républicain, c'est ça. Hein j'ai noté parce que, bon, pour être sûr quand même, c'est le, le parti républicain, je crois c'est ça. Républicain, j'ai marqué. Alors, Valérie, est-ce qu'elle a une chance au niveau de la présidentielle, sachant qu'il y a une femme qui devrait, à mon avis, intervenir Alors... Il y a le fouet et le bureau vide. Bon, c'est pas une bonne coupe. Hein. Ce n'est pas une bonne coupe. Ça veut dire qu'au niveau de la popularité, euh, bof. Hein. La place reste vide. quoi. Donc, je euh, ne pense pas que ce sera elle. Mais on va quand même regarder. Alors, est-ce que Valérie a une chance de l'emporter Donc, on va faire un tirage en 4, pour pas que ce soit trop long non plus. Donc, Valérie la blonde. Alors, il y a une coupure ici. Ok. Il y a quand même de la joie, mais la joie, elle est en face. Oh, il y a une main tranchée. C'est vraiment pas une bonne... C'est vraiment, vraiment pas euh, un bon jeu, ça. Et il y a les questions de vivre et de couvert. Bon. Une coupure. Alors, une coupure. Ben, je pense que ça veut dire aussi que elle. Euh, elle ne mettra pas fin ou pas, hein. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est voté jusqu'à fin juillet, de toute façon, c'est vrai. Bon, oui, mais c'est pas quelqu'un qui va unifier euh, les gens. Donc, euh, c'est pas une personne que je ressens de façon positive. Hein. Non, avec une carte comme ça, non, regardez ce qui sort. Alors, affection, bah oui, affection, mais en même temps, il y a séparation, donc oui, alors, ça veut dire aussi qu'il y a ça, ce que je viens de vous dire. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle ne fera pas l'unanimité. Hein. Affection, popularité, si vous voulez. Mais il y a une coupure très nette donc, dans la population. Bof, Donc, elle ne va pas faire l'unanimité. Hein. Alors, esclaves. Ah, il y a des esclaves qui vont se réjouir. Alors, les esclaves, c'est qui C'est les gens qui adhèrent au système, je pense. Hein. Donc, ce serait plutôt la candidate pour ces gens-là. Ferme. Donc, faire mes sacrifices et là lutte de pouvoir. Bon, bah oui, euh, voilà, on a compris, quoi. Elle voudrait la place est bonne, la place est bonne hein. euh, à l'Élysée. Hein, on a le vivre, le couvert, euh, le salaire en conséquence. Bon, bah c'est tout. Cette femme-là, elle est vraiment politique. Ce n'est pas du tout les questions idéologiques qui l'animent. Hein. Ce n'est pas du tout pour remettre la France en l'État. Non, non, non, non, non. C'est vraiment pour avoir une place euh, au gouvernement. Voilà, ça, c'est ce qu'elle voudrait. C'est ce qu'elle voudrait, mais c'est ce qu'elle n'aura pas. Parce que là, il y a la main tranchée. Donc, euh, non. Moi, je ne la vois pas être élue. Mais, encore une fois, il y a une partie de la population qui va la suivre. Les esclaves qui sont contents, là. Qui, donc, qui vont adhérer à, à son... Ma foi, à, à elle. À son, à son image, à son parti, voilà. Et, mais elle ne fera pas l'unanimité. Puisque là, tac, il y a une coupure dans la population. Donc... « Popularité ne sera pas au rendez-vous, au contraire. » Bon, OK. Donc, elle, je la sens pas. Alors, on va regarder euh, celui que vous attendez tous, n'est-ce pas Notre cher Caligula. Quoi que j'ai déjà fait, je ne sais pas combien de jeux sur lui. Mais enfin, on va quand même regarder. C'est bon de, de réactualiser au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va traiter son cas tout de suite. En espérant que, que je ne sorte pas une, un bon jeu. Parce que là, sinon, je vais me recoucher, moi. Sinon... Voilà. Bon, allez. Alors, euh, M. Caligula euh, Manu, j'ai quand même vu qu'il allait lui arriver des bricoles. Hein, mais à mon avis, ce sera plus sur 2022. Mais on va voir. On n'allons pas trop vite. Alors, est-ce que lui, il va être élu si vous savez, en fait, s'il devait vraiment être élu, ce serait par des magouilles, lui. Hein. Il n'y aurait pas d'autre solution. hein, et là, ce serait carrément la guerre civile. Hein. S'il repasse encore 5 ans, là, les gens, ils vont, ils vont tous sortir dans la rue. Enfin, bon. ça, ça se trouve, ça, ça va être ça, allez hein, savoir. Mais on va regarder. Ah, j'ai les bulletins de vote qui viennent se retourner. Bon, alors déjà, il est en train d'y penser. Il est en train d'y penser. Je ne sais pas trop ce qu'il fait actuellement d'ailleurs. Alors, euh, Caligula. Bon, c'est bon, je suis en train de penser à lui. Ah bah il y a l'argent. Il y a de l'argent. Alors, le père et l'enfant. Je ne sais pas à quoi il est en train de penser, là. Aucune idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai le père et l'enfant. Ça me fait penser aux familles, quand même. Mais il y a des questions d'argent. OK, bon. Une coupe qui est un petit peu curieuse. Si vous avez des idées, vous pourrez toujours m'en faire part. Je lis tous vos commentaires, évidemment. Alors, ce qui va être réélu Bon, bah, il est quand même dans une situation, euh, on va dire, inconfortable. Il y a un manque de popularité ici aussi. Parce que c'est en contre. Il y a la politique sanitaire qui va se retourner contre lui, à mon avis. Et, et, et on a des questions de violence. Alors, il a deux mauvaises cartes aussi. On va regarder. Je vais remélanger mon enjeu. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ressentiment. Ouais. Alors, ressentiment. Mais je pense que ce sont les gens, là. Ce n'est pas lui. Normalement, je devrais le sortir ici. Mais je pense que c'est le. Il est conscient, plutôt. En fait, il est conscient du ressentiment que les gens ont à son égard parce qu'il les a ligotés. Hein il n'a pas arrêté de d'imposer des restrictions d'ici les, les, les, les deux dernières années, on va dire, à la population française. Et il est très conscient du fait qu'il n'a pas le vent en poupe, quoi. Et ça, il le sait. éliminer Alors, il sait qu'il n'a pas de popularité, mais d'un autre côté, il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. Ce type n'a aucun scrupule. Enfin, bon, ça, vous le savez déjà. Humilié. Ben oui, la, la politique sanitaire joue contre lui quand même. Hein. Donc, euh, il va en prendre pour son grade, hein, c'est sûr. Alors, affection, ben oui, encore une fois, là aussi, euh, lui, il aime la violence. Hein. Il affectionne la violence euh, et la contrainte. Bon, alors, ça ne me dit pas s'il va passer ou pas. Euh, mais ce qu'il me dit, c'est qu'il sait très bien que pour l'instant, euh, malgré les sondages qui disent l'inverse, il sait très bien que pour l'instant, il est à la... en queue du, polo... du peloton, voilà, il est tout à la fin, et que pour passer, il faudra vraiment qu'il élimine la concurrence. Ça, il le sait, et pour ça, il est prêt à tout. Il sait aussi que la politique sanitaire, ça va lui retomber dessus. Alors, c'est peut-être pas encore passé, hein mais à mon avis, pour ça je parle au futur, ça va lui retomber dessus, et il s'y attend, et donc il pense déjà à des mesures de violence, là ou de contraintes. Comment est-ce que je pourrais faire pour me faire réélire auprès de ces euh, euh, voilà, de ces esclaves, de ces idiots, enfin bref, ils nous détestent, hein, ils détestent les Français. Et donc euh, auprès, auprès de, de, de ces personnes que je suis obligée quand même de comment dire, de considérer, on va dire. Je sais pas, c'est comme si je, je, je l'entendais, quoi. Ils nous détestent, mais il faut qu'ils jouent le jeu. Il faut qu'il joue le jeu de, de la campagne présidentielle. Alors, on va remettre encore une petite carte quand même, parce que j'ai toujours pas la réponse. Ah, j'ai deux qui ont voulu sortir, donc on va les prendre, hein, toutes les deux. Bon, bah écoutez, c'est parlant, hein, le serpent sur lui, je vous dis, il est prêt à tout. Hein. Absolument à tout. Et même euh, à des choses pas nettes. Le mensonge, la tromperie. Ça va être découvert, ça. Hein. Tout ce qui est politique sanitaire, vous l'avez ici. Donc, il va être bien être humilié. Parce qu'on va avoir des découvertes ici euh, de, de tromperie, hein, le, le miroir. Et alors là, oh, bah écoutez, on a bien les bulletins de vote qui absolument voulaient sortir, cette carte-là. Alors là, on a quand même une mise à l'écart. Alors, on va creuser. Ce gars-là, il est vraiment. Euh, fou. est vraiment vraiment prêt à tout hein. aucun scrupule aucun scrupule étranger alors étranger étranger qu'est ce que ça vient d'étranger qui vient faire là il n'y a pas d'une autre planète quand même quoi qu'on puisse demander hein. <rire> c'est ce qu'il vient de me penser c'est ce que je viens de penser en fait il est étranger ouais il est complètement euh... En fait, ça voudrait dire à la rigueur qu'il n'est pas humain, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Hein. Il n'est pas humain. Ah, vous allez dire, oh, Maddy, c'est un reptilien. <rire> c'est comme si je vous entendais aussi. Ben, pourquoi pas hein. Il paraît qu'il y a des gens qui sont reptiliens, alors bon, qui viennent d'autres planètes et qui sont incarnés sur cette Terre et qui n'ont aucune empathie. Ma foi, c'est bien possible. C'est bien possible. Donc, on aurait peut-être pu l'appeler reptilien, d'ailleurs, au lieu de Caligula. En tout cas, euh, il est, euh, il est détestable. Ça, c'est sûr. Ici, autosaboteur. bon ben voilà, son... ses mensonges, c'est tout ce qui est en fait euh, de, de l'ordre euh, de la politique sanitaire, tous les, voilà toute la propagande, etc., etc. ça va se retourner contre lui, hein. auto-saboteur. Et ça, il pourra faire ce qu'il veut, euh, étant donné qu'on a de plus en plus... Euh de témoignages, de reportages, de, de médecins qui commencent à parler, etc., etc., d'études, enfin bref, on sait qu'on a quand même été manipulé et que les choses ne sont pas si graves que ça. Allez, alors, aller vers un accident. Alors, attendez, on a éliminé et aller. Mais ça, c'est en contre. Donc, pour moi, c'est lui qui est prêt à éliminer la concurrence et éventuellement même à aller dans la violence, provoquer des accidents. C'est curieux, hein. c'est comme s'il allait vouloir tout casser. C'est vraiment bizarre. Là, on a le début. Donc là, il est bien au début de sa campagne. Et là, on a partagé. OK. Bon, j'ai pas de réponse claire et nette, hein, s'il va être élu ou pas. C'est comme si euh, je n'avais pas le droit d'avoir la réponse. Je vais quand même reposer la question au Franco pour avoir un oui ou un non. Mais là, on me dit que... Euh, on me dit plutôt ce qui va lui arriver. Excusez-moi, j'ai le chat qui gratte à la porte. Je vais aller lui répondre. Lâchez-la, toi. Voilà, petite interruption. J'espère qu'elle ne va pas... C'est ma... ma minette. J'espère qu'elle ne va pas sauter sur la table. Souvent, elle vient me voir parce qu'elle a faim. Enfin bref. Alors, je j'essaie je, de ne pas me déconcentrer, sinon je vais sortir n'importe quoi. Alors, oui, j'étais en train de vous dire que il va y avoir, il va y avoir des ennuis parce que euh, on va découvrir des trucs. On va découvrir euh, qu'il a menti, etc. Il va y avoir une humiliation en masse, là. Euh, parce que, puis donc, c'est auto-saboteur. Ben, ça va lui couper l'herbe sous le pied. Mais d'un autre côté, il y a un accident ici. Alors... Soit c'est lui qui va en avoir un, soit il va aller provoquer des accidents pour, euh, pour tout détruire. C'est vraiment bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas peur de, de recourir à la violence. Alors début, bah, c'est le début des élections, ça, enfin le début de la campagne, à mon avis. Alors partager, là, par contre, euh, je crois que ça veut dire qu'il va essayer de, de diviser les gens, là. Je, je pense que c'est ça, en fait, partager. Il va essayer de, de, de vraiment de faire en sorte que les, les gens, enfin, le peuple français n'arrive pas à se, à se mettre d'accord sur un candidat. Enfin, il y a de la zizanie, là. cette sauce il est machiavélique, hein, le serpent ou le reptilien, si vous voulez, mais il a déjà prévu des choses. Alors, on va quand même de, de poser la question. Alors, est-ce qu'il va être élu oui ou non Là, j'aimerais bien avoir une réponse. Bon, ben bah non. Il perd son... Il perd son pouvoir, hein. Il se retrouve en train de mendier, là. Bon, je dirais non. Allez, on va, on va rester sur cette, note positive, pour, pardon, sur cette note positive. Parce que j'ai pas envie de, <rire> de vous annoncer des catastrophes. Ça va bien, quoi. Hein. On va quand même mettre une carte. Embarrassé. Bon, bah, OK. Donc, euh, non. Il va se retrouver, effectivement, être embarrassé. Et aller quémander à notre poste. Hein. Donc, non. Non. Non. Il demandera autre chose. Bon, ok. Allez, on va regarder le troisième, euh, Eric Z. Voilà. Je me dépêche de re, re, remélanger mes cartes. Je ne suis pas sûre que Eric Z ce serait. Il serait bien pour la France. Je, vous vous souvenez, je vous avais dit dans un tirage euh, qu'il euh, risquait de, de, de susciter énormément de contestations, euh, parce que justement, euh, il est. Euh, voilà, il suscite la polémique, euh, Eric Z, hein. Qu'on soit pour lui ou ce qu'on soit pas pour lui, c'est pas le problème. C'est qu'il suscite un climat de violence, c'est comme ça. Ça fait partie du caractère du personnage. Hein. Il risque de davantage diviser les gens, alors qu'on est déjà tellement divisé. Je me mets dedans, hein. je suis française quand même. Hein. Les, enfin, on est tellement divisé déjà entre non-vax euh, et vax euh, pour l'injection, pas pour l'injection, etc., etc. Que là, s'il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive et qui rajoute encore des divisions... À propos de nationalité, etc., etc., c'est ça risque d'être encore pire. Enfin, ça c'est mon c'est mon ressenti personnel. Bon, ok, ça n'enlève rien évidemment à son intelligence ou à ses qualités d'expression. Ça, on est d'accord. Hein. Mais on va quand même regarder ce qui sort sur lui avec son parti qui s'appelle Reconquête. Alors, on avait le parti En Marche et là on a le parti Reconquête. Bon, décidément, ils sont très dans le mouvement. Hein. La reconquête, en plus, ça fait penser à Napoléon. je ne sais pas pourquoi. Bon. Ok. Allez, Nadie. Pense à Eric Z. Alors, ok, je l'ai. Bon, en tout cas, je l'ai en tête. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête, lui Bah, euh, c'est curieux, j'ai l'impression qu'au niveau de la politique sanitaire, ça ne le dérange pas plus que ça, les restrictions. Alors, je ne sais, sais pas quelle est sa position par rapport au pass, mais.. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'il trouve ça bien, lui. Hein, ce... Voilà, quoi. Bon. Autant il euh, y a euh, Florian qui est complètement contre. Mais autant lui, ma foi, ça ne le, le, dé le dérange pas plus que ça. Il serait même plutôt pour, en fait. Alors, c'est quelque chose à savoir, quand même. Hein. Alors, propagande. Mais alors, une propagande euh, qui est bien reçue, quand même. Hein. On a le guitariste, donc... Euh, voilà, quoi, c'est plutôt agréable. Hein. En tout cas, il y a des gens qui, euh, qui le suivent, hein. ça, c'est sûr. Ah, ben bah oui, l'idéal en face. Hein. Ah, accident. Accident. Et là, les ennuis. Bon, bah écoutez, euh, bof, hein, c'est mal euh, parti pour lui. Puisque malgré une propagande et finalement, éventuellement, une... Euh, comment dire Quelque chose qu'il pourrait vendre là, hein, l'harmonie, la paix, tout ce que vous voulez. Eh bien, eh bien, eh bien, ça ne va pas se passer comme il le pense. Non. Justement, cette campagne présidentielle va apporter beaucoup de surprises et pas agréable. Alors, devoir. Bon, bah, il est dans le devoir. Lui, par contre, à la différence de Valérie euh, qui ne regarde que le vivre et le couvert euh, et un salaire confortable, lui, par contre, éventuellement, il a une idéologie. Hein, il est dans le devoir. Alors, je ne l'écoute pas, hein, mais j'imagine qu'il doit passer, il doit parler du fait de devoir faire certaines choses pour la France. Enfin bref, je suppose. Bon, il est là. Alors, courage. Bon, bah, ça, c'est ce qui vend, hein, le, le courage pour euh, avoir un beau pays. OK ça c'est plutôt les influences, c'est pas trop le contre, c'est plutôt les influences. Ah ben carrément attaque. Moi je vous dis, hein, c'est depuis le début, je, je l'avais déjà dit, c'est que euh, il risque de susciter beaucoup beaucoup de violence. Et c'est pas du tout du parti pris. C'est que euh, le fait qu'il fasse polémique, ça va mettre de l'huile sur le feu dans une situation déjà par ailleurs extrêmement violente en France et chaotique parce que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. On leur a tout enlevé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, etc., etc. Il y a la criminalité qui augmente parce que les policiers, ma foi, au lieu de se battre contre les criminels, bah, ils contrôlent les braves gens. Et puis, euh, et puis il y a des policiers aussi qui malheureusement, euh, parce qu'il y a aussi des de, de braves policiers, attention, hein, je ne suis pas contre les policiers, hein. bon, oui. en, en tout cas, c'est partout pareil, il y en a qui sont bien, et puis il y en a qui ne sont pas bien. Alors les pas bien, bah, ma foi, ils matraquent euh, les manifestants, et ils arrêtent ou euh, contrôle à outrance, et puis ceux qui sont bien, eh bien ils y perdent leur vie euh, à, à la, à, par rapport à la lutte contre les criminels. Donc euh, euh, Voilà, donc... Euh donc, finalement, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup d'attaques euh, de, de, de terroristes, par exemple, ou de malfaiteurs. Enfin, bref, il, il va y avoir des choses en France assez, euh, assez euh, dramatiques. Alors, faux, faux fausseté et des ennuis. Attaque faux. Alors, c'est pensé à fausses attaques. fausses attaques. Est-ce qu'il y a un risque de mise en, mise en scène d'attaques terroristes Pour justement permettre à Caligula de repasser. Ça fait penser à ça, moi. Il peut y avoir des vraies attaques aussi, ceci dit. Il peut y avoir les deux. Hein. Bon, On va poser la, la dernière la question donc en, en finale. Est-ce qu'il pourrait être élu Ou est-ce qu'il va être élu Allez, bof. J'ai la carte de quelqu'un qui donne des instructions j'ai les supporters ok Et une troisième bof j'ai l'impression que ça va rester un peu dans les étoiles tout ça je suis pas sûre moi hein. non parce qu'il va y avoir des événements inattendus ces fausses attaques qui vont arriver ah, j'ai quand même succès ici. Alors, attendez. Succès, laideur, pardon, lait et affection. Succès et affection. J'aurais peut-être pas le mot de la fin en ce qui le concerne. C'est curieux, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre là. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre là le succès affection. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Pourtant j'étais j'étais bien euh, centré sur lui là. Mais, mais j'ai la carte de la laideur donc c'est contradictoire. Hein. Est-ce qu'il pourrait être élu est -ce que tu... Alors, est-ce que c'est Eric Z qui va passer Il y a une espèce d'épreuve de force, là. Moi, j'ai l'impression qu'en fait... Euh, qu'il va quand même aller assez haut, en fait. Il, il va aller assez haut, cet homme-là mais que justement parce qu'il va aller assez haut dans les sondages, que c'est ça qui va provoquer un gros problème. Et C'est pour ça qu'on aurait ces histoires d'attaques et faux, fausses attaques. Je crois que c'est ça. Et ça expliquerait pourquoi j'ai succès et affection. Donc finalement, si je reviens sur ces cartes-là, il va y avoir... Du, il va avoir du succès. Oui, il va avoir du succès, c'est vrai. Il va avoir des supporters. Il va avoir de plus en plus de gens qui vont le suivre. Ici. Mais ici... En fait, c'est son idéologie qui est laide. Je vous dis, il va y avoir des, des attaques terroristes à, à cause de lui, à mon avis. J'en je suis persuadée. Parce qu'il va aller très haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être élu, hein. Mais en tout cas, il va, il va aller suffisamment haut pour inquiéter une certaine catégorie de la population, on va dire. Et je crois que c'est ça. Et ça pourrait expliquer pourquoi ça va être un tel chaos en France qu'il euh, y aura des élections qui vont être retardées ou interrompues. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Est-ce que le jeu peut me confirmer que j'ai raison Alors, il y a bien les questions de tourbillon. Donc, il y a bien une situation qui va s'aggraver. Donc, c'est ça, sa candidature, ça va aggraver les choses. Ça va aggraver tout ce qui est discrimination et séparation. Ça, c'est ce que je vous avais dit dès le début. Hein. Ça va encore cliver la la, la population en, en, encore plus. Bon. Donc, on va dire, Eric Z, ma foi, il va aller très loin. Sans parler d'être élu, il va aller très loin. Et c'est le fait qu'il aille très loin qui va faire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Bon. Alors, on va faire rapidement le dernier. C'est Florian, qui est beaucoup moins médiatisé, il faut bien le dire. Hein. Les gens, généralement, ma foi, ils choisissent celui qui est le plus médiatisé. Hein. C'est comme ça. On a l'impression que certaines catégories de la population ne comprennent toujours pas, ne comprennent toujours pas comment ça fonctionne. Mais enfin, bon, que vous dire Alors, on va regarder Florian, ou Florian, je ne sais pas comment on dit Florian, hein. Voilà. Alors, Florian, je vais pousser ça parce qu'il y a un reflet, du coup. Je J'ai ma minette qui m'attend parce qu'elle a faim. On bah, va bah, attendre encore un petit peu. Hein. Alors, Florian. Alors, lui, pareil, il pense au bulletin de vote, mais euh, il ressort quand même dans une situation euh, inconfortable. Donc, euh, déjà, la coupe me dit que euh, il risque de, pas, de ne pas faire assez de voix ne pas faire euh, enfin ne pas avoir assez de butin pour lui alors florian bon bah lui c'est pareil hein. épreuve de force bon bah il y a quand même des gens qui le suivent ici la politique ah non pardon c'est pas la politique sanitaire ça c'est le repos ouais et le clown ah bon allez il est sympa là hein. il est sympa le clown il n'est pas toujours maléfique hein. bon il ne faut pas toujours penser à Stephen King hein. Là, euh, il est plutôt souriant. Hein. Je pense que c'est parce que c'est l'image qu'il donne. Hein. Il est souvent en train de sourire. Hein. C'est vrai, je le regarde de temps en temps quand même. Et c'est vrai qu'il est, il est toujours souriant, il est bienveillant, enfin bref. Et puis, il est euh, populaire. Le clown, c'est quelqu'un de populaire. Donc oui, il est populaire. Bon. Mais alors, le lit, ça veut dire aussi que c'est le repos. Donc euh, ça, c'est pas bon. Donc c'est passif. Hein. Pour moi, il, il aura, lui, il, il, par contre, il n'aura pas assez de voix. Parce qu'il ne sera pas assez médiatisé. Voilà, disgrâce, vous l'avez ici. Il n'est pas assez, euh, comment dirais-je Par rapport au pouvoir, il n'est pas assez soutenu. Colère, ben bah oui, ça, c'est les, les gens qui le soutiennent, mais qui vont être en colère. Parce que, justement, il n'aura pas assez de voix. Résister, il va résister, mais à mon avis, il va être mis à l'écart. Moi, je, je le sens comme ça. Hein. Et merveilleux, vous voyez que, en fait, ce clown, il est bon. Hein, est ce que je vous dis, hein. Bon, alors après, on peut parler de position contrôlée, c'est vrai, c'est vrai, qu'il peut y en avoir aussi. Mais bon, euh, il n'est pas mauvais quand même. Hein. Il n'est pas mauvais quand même. Il est beaucoup plus humain que le. Que, que le. <rire> dire euh, que le reptilien qu'on a vu euh, un peu avant. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je ne le vois pas passer, hein. je suis désolée. Hein. Là et là, c'est pas il va résister, hein, mais. Il y a une disgrâce. Donc en plus, euh, certainement, le pouvoir en place va aller mettre des bâtons dans les roues. On va remettre une carte. Mais je, je le vois pas. Non, je le vois pas passer à lui. Et donc, ça va provoquer aussi la colère des gens. On va dire des gens qui le suivent. Parce que c'est quand même le seul qui voudrait sortir de l'Europe. Hein. Alors, disgrâce. Je sais pas pourquoi j'ai des questions d'alcool, là. Ouais, ça veut dire... Ils vont faire la même chose qu'avec euh, François Fillon, à mon avis. Ils vont saouler les gens encore euh, avec des histoires. Il va y avoir une propagande contre lui, là. Voilà. Colère. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses malhonnêtes. Ça va faire la même chose. Hein, la, prosti la prostituée, c'est euh, encore des choses malhonnêtes. L'idéologie. Et le tourbillon pour lui. Bah ben, non. Euh, non, il passera pas. Il passera pas. Non, je ne le vois pas passer. Du coup, on n'en a aucun qui passe finalement. Hein, parce que Eric Z, je ne le vois pas aller jusqu'au bout lui. Se libérer d'eux. Ouais, il va falloir qu'il se batte. Hein. Disgrâce. Il ne va, va pas arriver à se libérer de, de, de, du fait qu'on va saouler les gens, justement, avec la propagande pour, pour le faire tomber en disgrâce, à mon avis. Stop, ouais, je vous dis. Hein. Tout ça, ça va être arrêté. Hein. On va le stopper avec des choses malhonnêtes. Moi, je suis sûre. Partager. Bon, ça, c'est le nom. Hein. Le Deep State, qui est toujours là. Et Fascination. Ouais, bon, bah, il va tomber dans le, dans le tourbillon. Non. Bon, ben bah, non. Donc, on n'en a aucun des quatre. Hein. Bon, ben donc il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début, en fait. Hein. Il y aura quelqu'un d'autre qui n'est pas encore là. Euh, bon, euh. de toute façon, 2022, ce ne sera pas une année de tout repos. Hein. Ne vous attendez pas pendant, euh, on va dire, euh, les deux tiers de l'année à ce que les choses soient remises en ordre. Hein. Il faudra plus de temps que ça. Bon, OK. Donc voilà pour ce tirage qui, comme d'habitude, est très long. Je suis désolée. Euh, je sentais bien les énergies ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller un petit peu plus creuser les choses. En tout cas, je vois aucun des quatre candidats que je vous ai cités ne réussir. Par contre, je dirais que Eric Z, il va aller loin. Ouais, il va aller loin. Et que c'est ça qui va faire que ça va dégénérer. Quoi. Je le sens comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, euh, tenons, bon, résistons, euh, voilà, euh, ils sont en train d'accélérer, de nous mettre la pression. Moi, je m'en fiche hein, du moment que je peux manger, c'est le plus important, c'est le principal. Mais euh, bon, je tiendrai bon comme tout le monde. Courage à nous, et eh bien ensemble, eh bien on s'en sortira. à bientôt, au revoir.